Deux mots qui sont deux mots clés, deux mots extraordinaires. C'est le mot puissance et le mot consécration. Nous allons essayer de garder ensemble selon l'opportunité que bon Dieu bat Pour t'as qu'à essayer de faire une différence entre trois concepts qui peut-être en de fois tu as pas prendre pour l'autre et trois concepts c'est la justification la sanctification et la consécration. Trois concepts nous on c'est la justification la sanctification et la consécration donc si quelqu'un qui a une question pendant n'a fait exposé là capable toujours écrire et puis après nous capable faire place avec une série de questions nous va laisser faire différence une différence pour entre trois concepts parce que toutes ces Justification, sanctification, consécration, toutes ces sions, mais yo, pas même bagage, bien que des fois ils capable capable de les confondre. Et nous pourrons faire des chita sous consécration, hein? qui sa consécration est lui-même liée. Et nous allons essayer oui, aussi différents types, différents types de consécration qui sont capables d'exister. Et nous allons également voir quelques éléments indispensables à la consécration. Nous allons voir quelques éléments indispensables à la consécration. Nous allons voir est ce à a mais nous sommes capables quelques caractéristiques également d'un consacré. Et nous sommes capables d'essayer de garder quelques hommes qui étaient consacrés à travers la Bible. Nous sommes capables petit coup d'œil à travers la vie. Et... Le résultat finalement, c'est le résultat de la consécration. L'heure parler de puissance de la consécration, si on pas essayé d'interpréter sujet, il était capable de deux sens. La puissance de la consécration, dans un premier temps, nous étions capables de dire c'est... L'effet de la consécration, l'impact de la consécration, au du moins le résultat de la consécration. La puissance. Ça veut dire qui sa consécration capable bailler, qui sa consécration capable porter la puissance de la consécration. Et dans un autre sens, on dit la puissance de la consécration, c'est comme quoi la première est la résultante de la deuxième. Au du moins ça veut dire consécration, libaï, puissance. Et puissance, il sortit un mot grec, dunamis. C'est le mot grec qui traduit le mot puissance. Et c'est dans le même mot ça où je le mot dynamite. Je viens le mot dynamite qui sorti. Dynamite là qui est en puissance explosive. Ça veut dire, il y a un monde qui est consacré. C'est un monde qui vient explosif. C'est un monde qui est explosif. Pas explosif, dans le sens, de, depuis un monde qui là il est explosé. Mais explosif dans le sens spirituel du terme. Justification, sanctification, consécration. Ces trois mots que chrétiens supposés, capable de cerner. <coughs> Justification, on est capable de dire, l'englober et la sanctification et la consécration. Bon, je béni, non? On dit que justification lui-même lui englobée et la sanctification et la. là. Donc nous sommes justifiés par le sang de Jésus. Nous sommes justifiés par le sang de Jésus pour marcher dans la sanctification. Afin de nous consacrer à Dieu. Vous avez béni, non? Je reprends. Nous sommes justifiés par le sang de Jésus pour marcher dans la sanctification afin de nous consacrer à Dieu. On regarde Romains chapitre 3, verset 20. Verset 20, verset 24, verset 28. Romains chapitre 4. Verset 20. Verset 20 dit... Romains chapitre 3, au lieu de chapitre 4, c'est le chapitre 3. Romains chapitre 3, verset 20. Il dit « car personne ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché ». Verset 24 l'a dit « et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ ». Et verset 28 l'a dit « car nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi ». On peut considérer Romains chapitre 5 également, verset 1 Verset 1 dit, étant donc justifié par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Et le verset 8, dans Romains chapitre 5 là, il dit, mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Et verset 9 l'a dit, à plus forte raison donc maintenant que nous sommes justifiés, par son sang, seront nous sauvés de la colère à venir. Et Romains chapitre 8, verset 33. Romains chapitre 8, verset 33, il dit, « Qui accusera les élus de Dieu ?» C'est Dieu, Dieu qui justifie. C'est Dieu qui justifie. Nous sommes justifiés par grâce, par le moyen de la foi en Jésus-Christ. Justification, elle hein, sortit de un mot grec. L'isoti dans un mot grec qui c'est didakio dikaio, dikaio. c'est le mot grec pour justification. Il veut dire justifier, déclarer juste. Par la justification, nous satisfait la justice de Dieu. Nous justifiez par grâce, par le moyen de la foi hein, en Jésus-Christ. Nous satisfait la justice de Dieu par la justification que nous bénéficions en Jésus-Christ. Et justification, on sortit dans un mot grec là, c'est Dit d'Akio, dit Kayo. Ok, il dit déclarer juste, satisfaire la justice de Dieu. Et le mot justice là, il vient dans le mot grec tout. Bon, Peut-être que nous avons arrêté après tout. Qui c'est dit Kayo soune. Dit Kayo soune. C'est le mot grec pour justice. Et quand nous sommes justifiés, Dieu déclare que nous sommes justes. Donc, en grec, nous sommes des dikaios. Nous sommes justes. Nous sommes justes, nous sommes justifiés. C'est par le biais de la rédemption. Par le biais de la rédemption. Notez-le dans Romains chapitre 3. Si nous sommes tourner là-dedans, là. Romains chapitre 3, verset 24. Là, il dit Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la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 Et nous rappelons que Dieu dans son amour, dans sa grâce, a cherché l'homme dans le jardin. L'après l'homme, a dit l'homme qu'était. Et l'homme dit où elle tout uni, il le Et dans Genèse chapitre 3 verset 15, promesse la t'a faite, un texte que, que nous connais. Je mettrai une imitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci te cassera la tête et tu lui blesseras le talon. Ça, c'était le plan de la rédemption, promesse de la rédemption que bon, Dieu lui-même t'a lui fait. Et l'homme, l'homme fait de péché, l'homme fait des habits mettez sous lui pour montrer que, habits que l'homme t'a fait mettre sous lui, t'as voulu dire que l'homme a, a essayé de justifier la tête par lui-même. Et qui ça Dieu fait? Dieu retire l'habit que l'homme défait pour le faire habit pas le mettre sur l'homme. Donc ça c'est image, c'était promesse, rédemption. Donc nous t'es perdu, péché t'es acheté, nous cash. j'ai la parole de Dieu dit et liban, nous qui ça? Liban, nous l'a mort, péché t'a acheté nous cash. Liban, nous la mort. Maintenant bon Dieu non l'amour parce que pas oublier que Bon Dieu créé l'homme à son image, il créé l'homme à sa ressemblance. Donc, bon Dieu fait le plan de la rédemption. Bon Dieu fait le plan pour venir justifier l'homme. Et pas de gagner personne qui est capable satisfaire la justice de Dieu. C'est seulement Jésus-Christ qui est capable de venir satisfaire justice de bon Dieu. Donc, bon Dieu fait le plan de rédemption. Mon rédemption, gagner un hein, trois mots que vous souvent utilisés pour parler de rédemption. Trois mots grecs. Premier mot grec, là, c'est agorazo. Deuxième, c'est exagorazo. Troisième, c'est l'outro. Vous souvent utilisé trois mots grecs pour parler de la rédemption. Agorazo fait penser à qui ça Agorazo fait penser le fait le fait d'aller sur le marché et puis ou nous par exemple ou un cabrit, yon, yon, yon un yon bête sous marché et puis ou acheter. Ok? Agorazo. Et dans le mot agorazo, nous jouons le mot agora. Le mot agora, dans la Grèce antique, c'était un lieu public, une place publique, c'était aussi place du marché. C'était la place du marché, agora en Grèce. Donc là on parlait de agorazo, là où est que le fait que les monde allait sur le marché et par exemple, par exemple, un cabrit, il joignait un cabrit, il achetait cabrit là. Ça c'est le mot agorazo, lui même gagne. Et deuxième mot grec qui aide à comprendre le mot rédemption, c'est le mot hexagorazo le mot hexagorazo, dans le mot hexagorazo, nous avons le préfixe ex qui veut dire hors de le préfixe ex ça veut dire agorazo M'aller sous marché à m'acheter m'acheter cabrit là Hexagorazo, l'homme finit acheter cabrit là sur le marché Pas quitté le sous marché à m'en retirer m'en retirer le, le sous marché à et le mot loutro lui-même fait penser à qui ça Le fait que je finis acheter Cabrit là, je me retire sous marché à, l'homme arrive à la Caïmouine, je me dis que je ne vais pas tuer Cabrit ça, je ne vais pas quitter le mari dans le code, je vais la gueule, je vais libérer. C'est ça le sens du mot loutro. Rendre, Le fait de rendre libre. Ça t'a fait dire qui ça Nous-mêmes, en tant que l'homme qui définit perdu. Nous t'ai vendu le marché du péché. Bon Dieu bénis-nous. Nous, nous t'ai vendu le marché du péché. Maintenant, Jésus-Christ qui le en fait, il gloire dans le ciel. T'as le c'est notre chante en cantique qui dit Il renonce un moment à son trône pour le plan rédempteur de Dieu, déposant.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 Il est venu dans un seul but pour te racheter moi-même ensemble avec vous. Nous-mêmes qui te vendons sur le marché du péché, Jésus-Christ vient nous acheter nous. Lit fin acheter nous qui c'est agorazo, nous retirer nous le marché Donc nous pas pour vendre encore. Le mot exagorazo. Et là il fait retirer nous le marché donc nous pas pour vendre encore. Qui ça le fait Lui rend nous libre. Ça fait la parole de Dieu nous dit, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Oui. Il rend nous libre. Et on ne a pas vous aider à comprendre. Pour aider à comprendre que la consécration, même si vous avez beaucoup arrivé, la consécration c'est une réponse à la justification. C'est une que je La consécration, c'est une réponse à la justification. Si vous m'avez expliqué brièvement samedi, comment vous faites dire que la consécration, c'est une réponse à la justification Il y a des gens qui consacrent à Dieu, ce sont des gens qui rendent tête esclave de Dieu. Bon Dieu, Jésus-Christ finit de racheter, qui ça fait? fait Lire-nous, libre. Est-ce que vous avez ça là, s'il vous plaît nous qui ça un non libre. Et par la consécration, qui samedi me dit Je dis, ce Jésus-là qui m'a sauvé, qui m'a libéré, certes, il m'a libéré. Mais je ne pas aller comme ça. C'est vrai, libéré. C'est vrai, racheté. C'est vrai, il a retiré chène. Je suis libre, m mais moi, m pas aller. je d'aller. Je déposer la vie dans le piel. Est-ce que l'église a répondu à ça? Je dépose la vie dans la pielle. Donc, c'est ça qui fait nous arriver. La consécration, c'est une réponse à la justification. Christ justifie, lui rachète, lui rend moi libre. Mais en retour, qui ça me fait? Moi, déposer la vie dans la moi consacrer consacre. Sanctification. C'est deuxième mot. Premier mot, c'est justification. Nous essayé parler de lui. Deuxième mot, c'est sanctification. Il de un mot grec qui c'est agios. mot sanctification, il de un mot grec qui c'est agios et de un mot hébreu qui c'est kodesh. La sanctification est définie. Comme un acte de mise à part pour Dieu. Un acte de mise à part pour Dieu. Donc, nous ne pouvons pas parler de différents types de sanctification qui existaient. Parce que ce n'est pas sanctification ni justification en eux-mêmes qui sujet. Mais il est important pour nous être capables de passer là-dedans. Nous ne pouvons pas parler de sanctification. Positionnel, sanctification progressive, sanctification totale ou sanctification finale. Donc nous ne pouvons pas parler de ça. Donc nous voulons seulement aider arriver à comprendre la différence entre justification, sanctification et consécration. La justification implique, nous devons sur de ça. La justification implique ce que Dieu fait pour nous. Dieu bénit nous. La justification implique ce que Dieu fait pour nous.